Alors bonsoir, c'est Nahid Rashad depuis Washington. Euh, je continue à vivre cette belle expérience humaine euh, autour du, du, voilà, de ce programme de leadership et d'entrepreneuriat avec Goldman Sachs, Harvard, Meridian International Center. Et aujourd'hui, j'ai eu la sensation d'avoir vécu quatre jours parce qu'en fait, il s'est passé tellement de choses que j'avais l'impression que c'était euh, trois, quatre jours. Et euh, on a eu la chance aujourd'hui d'avoir passé euh, la matinée avec euh, cinq, six femmes, je crois, six femmes des CEOs, euh, expertes, des, euh, des personnes qui ont réussi, mais euh, exceptionnellement dans des business. Et chacune avait une spécialité. Chacune, c'était soit dans le marketing, l'autre, c'était dans la finance, l'autre, c'était dans la prise de risque, l'autre, c'était dans euh, le, le, le savoir bien s'entourer. je posais, moi, tout le temps la même question, en fait. C'est qu'est-ce qui fait que vous avez réussi Et bien, la majorité d'entre elles ont beaucoup parlé de, de, de plein d'aspects, mais celui qui m'a le plus euh, touché c'est euh, tout ce qui est en relation avec la relation humaine et surtout avec l'équipe. En gros, tout, tout m'a dit cette phrase, je vais m'arrêter pour vous la dire, pour lui donner tout le pouvoir qu'il faut, c'est « Hire slow and fire fast ». J'ai adoré cette phrase, concise, concise, petite, mais qui en dit long. Et elles ont expliqué que finalement, quand elles venaient, à agrandir leurs équipes, elles prenaient le temps nécessaire quand elles devaient embaucher quelqu'un. Mais si cette personne ne faisait pas l'affaire, c'est en deux, trois, deux temps trois mouvements, elle se séparait de la personne parce que ça allait être contagieux et ça allait vraiment contaminer toute l'équipe. Et généralement, j'aurais posé la question, qu qu'est-ce qu qui est important pour vous à ce moment-là, quand vous êtes en train d'embaucher quelqu'un Et elles ont dit, un, c'est est-ce qu'il va vraiment respecter et être dans la culture de l'entreprise Deux, est-ce que ses valeurs correspondent aux miennes Trois, est-ce qu'il a des objectifs Est-ce qu'il a des rêves Et elles disaient, imaginons que nous, dans notre culture d'entreprise, c'est on est work hard. <rire> et lui, il est work slow, ça ne va pas le faire. Et donc, j'ai adoré. J'avais envie de partager ça avec vous. Euh, vous voulez réussir dans votre vie. C'est valable en entreprise, c'est valable pour tout le reste. Vraiment, faites-vous entourer de personnes qui vont vous aider à avancer. Sinon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Entourez-vous de gens extraordinaires qui vont vous pousser, qui vont vous motiver. Si c'est pour vous entourer de bras cassés, de personnes négatives, de personnes énergétiques qui vont vous... Vampiriser, qui vont vous bouffer votre énergie, que ce soit au boulot, ou avez une énergie affective, ou avez une énergie amicale, ça sert à rien. Voyager léger, voyager sans excédent de bagages et en de choses belles et light. Voilà, je voulais vous poser la question. Tout le long de ce mois, on va rencontrer, c'est incroyable quand j'ai vu le programme, le nombre de CEOs, le nombre d'ambassadeurs, le nombre de euh, personnalités influentes, le nombre de businessmen, de businesswomen qu'on va rencontrer. Si vous avez des questions que vous aimeriez que je leur pose, you are much more than welcome. Envoyez-moi là tout de suite maintenant, postez toutes les questions que vous voulez que je pose à ces personnes qui sont dans le business. Et je peux leur poser des questions par rapport à leur business, par rapport à leur... Euh, l'équilibre qu'ils peuvent faire entre la vie euh, familiale, la vie affective et la vie professionnelle sur la finance, sur le marketing n'hésitez pas euh, je continue moi à vivre euh, une expérience extraordinaire je pense à vous énormément je sens votre énergie je tenais vraiment, et là je m'arrête pour vous remercier pour oh, tous les beaux cadeaux que vous me faites tous les messages que vous m'envoyez ça me donne envie vraiment de, de donner mon meilleur j'ai l'impression d'illuminer la salle à chaque fois que je rentre tellement votre énergie me, me pousse merci encore c'était le continuer de depuis Washington D.C c'est un rêve qui se réalise et qui continue à se réaliser et je vous dis incha'Allah à demain